On est aujourd'hui dans l'inauguration de la nouvelle fresque qu'on voit ici derrière. Où c'est Adrian Curado et Cor, donc qui ont refait la, la, la fresque. Donc on est à la troisième mue du Serpent de la Seine. Le Serpent de la Seine, il est né en 2000 au parc de la Rosée. Et au fond, le Serpent de la Seine s'étale sur les murs. Et vous trouvez au milieu du parc la tête du serpent. Et la légende, elle dit qu'un jour, la queue sortira dans un autre parc à Bruxelles. Pourquoi le Serpent de la Seine Parce que se le parc se trouve sur un des bras de la Seine. Une des volontés était donc d'inclure des artistes que généralement, travaillent à l'intérieur dans des ateliers, de les faire travailler à l'extérieur, sous le regard, sous, sous les questions des passants. Et c'est comme ça qu est né le Serpent de la Seine.